Bienvenue dans cette vidéo consacrée au format Open Document. LibreOffice utilise ce format ouvert de données. Un Open Document est une archive zip, compressée, contenant un certain nombre de fichiers et de répertoires. Nous allons voir comment dézipper, modifier et rezipper un document pour qu'il reste fonctionnel. La présentation se fera sous Windows, mais le principe sera le même, quel que soit le système. Nous allons travailler sur ce classeur très simple, le nom et démontant. Attention, de mauvaises manipulations risquent d'endommager votre document. Ne travaillez que sur une copie, en connaissance de cause et sous votre entière responsabilité. J'utilise ici 7-Zip, qui peut ouvrir un document ODF, par un simple clic droit. Si ce n'est pas le cas de votre programme d'archives, il faudra renommer l'extension en .zip. 7-Zip Permet de faire la copie et la décompression en une seule opération. Extraire vers exemple va créer un dossier comprenant l'arborescence et le fichier du document original. Dans l'archive, le fichier mimtype prononcé à la française, n'est pas compressé et il doit figurer en premier. L'affichage dans l'explorateur ou le programme de zip ne permet pas de voir cette position en premier dans l'archive car le tri se fait par ordre alphabétique. Être en premier et en clair dans l'archive permet au système de détecter le type de contenu de l'archive. Par exemple, la commande linux file suivi du nom du document permet de détecter open document spreadsheet, c'est-à-dire tableur en anglais. Contrairement à LibreOffice qui gère cela de manière transparente, un archiveur tel que 7-Zip ne dispose pas d'options pour mettre en premier ce fichier dans l'archive. Si nous recréons un document sans aucune modification, donc nous sélectionnons l'ensemble de l'arborescence dossier plus fichier puis 7-Zip ajouter à l'archive et nous allons créer un document, par exemple, test.ods Nous obtenons un document utilisable dans LibreOffice mais qui a perdu cette fonctionnalité de détection. Il le système n'est plus capable de comprendre que cette archive est un open document de tableur, mais il détecte simplement qu'il s'agit d'une qu archive. Nous allons voir que LibreOffice rétablira l'ordre des fichiers, l'ordre de l'enregistrement suivant. Si je réenregistre mon document... et que je relance la commande, LibreOffice a rétabli la position du fichier mimtype dans l'archive et le système est de nouveau capable de détecter son contenu. Nous allons voir comment recréer un zip en respectant directement le fichier mimtype pour les cas où les fichiers sont manipulés sans que LibreOffice puisse rétablir l'ordre dans l'archive. Modifions, pour l'exemple, le contenu du classeur. Le contenu figure dans le fichier content.xml. Nous allons, par exemple, modifier le nom. Cela suffira pour l'exemple. Copions le content.xml modifié. Ouvrez l'archive dans l'explorateur et nous allons simplement remplacer Renommons avec l'extension d'origine Malgré la modification, le système est capable toujours de détecter qu'il s'agit d'un document, document tableur. Le classeur est modifiable dans LibreOffice et nous avons bien les modifications qui sont répercutées.